Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de comment partager un résultat de recherche par email. Alors pour cette démo, je vais utiliser le portail de la médiathèque de Charenton. Donc on va faire une recherche. Troll23 qui est une BD que j'apprécie. Alors pour partager cette recherche, par email, vous avez au niveau de l'entête de la recherche, ici, un petit bouton partagé par email. Donc ce bouton est partagé par l'authentification. Donc on est obligé d'être un utilisateur euh, connu dans Bokeh pour accéder à la fonction. Une fois que je me connecte, j'ai la pop-up pour envoyer l'email qui apparaît. J'ai un champ destinataire, donc pour envoyer à la personne que je souhaite, au mail que je veux. Un objet du mail préalablement rempli, donc ça sera le nom du site et un libellé qui va reprendre les termes recherchés. Et dans le contenu du mail vous allez avoir un lien vers votre site, vers le, la recherche qui est derrière, pour y accéder directement, et la liste des documents qui apparaît sur la liste sur le résultat de recherche au format html. Donc là je vais me l'envoyer une fois que le mail a bien été envoyé la page se rafraîchit et vous êtes informé en haut dans le petit bandeau de notification que le mail a bien été envoyé. Donc on n'a plus qu'à vérifier que dans notre boîte email on a bien sûr le mail donc voilà à quoi ça ressemble, donc vous avez bien l'objet qui est repris, euh, le renvoyeur, donc par défaut ça va être le mail de l'administrateur au niveau de la configuration du profil, le lien pour renvoyer vers le résultat de recherche complet et les différentes notices. Voilà pour cette euh, démo, j'espère que, que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.